Salut tout le monde, pour une nouvelle vidéo, on est avec Crouton sur Endlisted. Et salut les boys C'est la première fois que je joue avec toi. On bah, joue avec moi Bah c'est vrai, avant j'ai joué avec Erre et puis c'est... Ah, Enlisted, tu veux dire Ah oui oui. Euh... Et c'est la troisième fois que je joue en Normandie. ça va ce que je me rappelle c'est de la Un char sur okay. moi oui. Je vais prendre, prendre l'avion, si tu peux me pinguer Ah le char il est pingé, est ouais, pas. je vais l'éclater vais il y en a deux, hop je te ping le deuxième Fait boum ou pas? Euh, je crois que j'ai mis deux bombes pas. dessus. Il y en a un qui bouge encore et il y en a un, j'ai l'impression qu'il est détruit. Et il y en a encore deux de vivants. J'arrive. Je vais que rater cette fois. Ça fait Que tu as joué à Cuisine Royale Couton euh, Jamais. OK. C'est les mêmes décors donc ça fait très étrange. C'est bon. le même studio qui a fait le jeu. Ouais. On verra ce que ça donne uh, Heroes in General 2 hein. Hmm. J'espère qu'on verra. Touch shot... Ah non, il a juste un de mes bonhommes. Si t'as. si t Là j'ai ping. Okay, ah je l'ai eu. Tu l'as où Je l'ai eu, je l'ai détruit. Attends, je vais te mettre une bombe dessus. Bah non. Attends. Mais. Fou ce bouton, tu m'as détruit? C'est moi, c'est moi, je t'ai tué. Non, heureusement pour toi. J'aurais fait F1. Hein. Ouais, ça, ça m'aurait fait plaisir. Bah, y'a pas de F1 Euh Bon, allez, je me crache parce que c'est rouge. Boum, hop. C'est ça au milieu de la piste. Il n'y a, a personne au milieu de la piste hein, à mon avis. Pourquoi y'a des mecs de l'aviation euh, devant moi il y peut-être sauté au parachute, hein De parachutiste Je crois, hein. Merde. Ah. Putain, ça one-shot oh. pas, cette merde C'est une, une honte Le c'est vraiment de la merde, ça one shot pas Bah pourquoi t'en as mis à tous tes soldats là Ouais enfin je savais pas mais je trouvais que c'était mieux, c'était semi-automatique Bah mmh. ça fait deux fois moins de dégâts Hop ça c'est un headshot Ah ouais bah ça c'est une bombe Ça ça fait mal Ah, Aïe aïe aïe J'ai l'impression qu'ils arrivent beaucoup par la droite. Ok les gars. Je vais nous poser une... <rire> t'as une squad avec un tas de bonhommes. Ouais. Hein. Ah bah vas-y, bah c'est parfait ça. Voilà. Enfin ma team se fait déboîter par une mitrailleuse. C'est parfait hein, on aime ça. Je vois pas le mitrailleur. Hop je mets mon sac de sable, ça c'est parfait, voilà. Cachez-vous s'il vous plaît. Ah bah il est. il est en haut de la. Hmm bunker il est dans le bunker ah touché putain il reste que deux mecs dans ma squad oh, c'est un ennemi ça tu me connais ah non c'était juste une ombre Aïe. <rire> on est en train de perdre le point hein, mon ouais, drôle. Vais, vais en formation Attention grenade! Non l'allié qui m'a bloqué! Fais, fais gaffe, fais gaffe, c'est boom! Ouais! a encore du monde sur la droite! C'est un mec de Tati en plus qui m'a bloqué cette côte. Ils sont dans la tranchée! Euh, ils sont dans le bunker! À mort! Il y a du monde devant aussi euh, dans la tranchée il y'a du monde un peu partout Ouais je vois ça Bim MP40 Bim bim bim bim Ah Ah quand on a plus de munitions bah on meurt a... Ah viens Hydro je vais mettre des sacs de sable dans le... Mais ah non... si tu peux boucher la porte un peu Ouais bah je vais essayer mais je mourrai Ah bah j'ai... non j'ai plus de... Personne Plus de personne euh, j'ai ah, plus de canons plus de... L'ouvrier il est... il est mort L'ouvrier il est mouru genre décimé. Et ben. Euh si elle le char qui peut être marqué, ça peut être cool. Ouais. Je vais mettre un barrage à côté du coin. Alors de leur côté, hein, parce que le nôtre on le contrôle. Ça fait des kills je suis en train de tuer du bot c'est magnifique putain mais le gueu vert qui touche pas mais genre j'ai j'ai le curseur dessus mais je le tue pas c'est une honte hein à quelle distance Je sais pas ça, ça ça doit être 100 mètres, ça ah, retiens ta respiration ouais j'essaye mais... il est pas ouais là c'est bon de devant toi hydro il euh, y a du monde hein ça bouge. Ok. 25 secondes et j'ai un, un nouveau barrage. Si on pouvait éviter de perdre le point, ça, ça me ferait très plaisir. Là, je suis un peu long Ah ça va on est nombreux Y'a un mec qui rentre y'a un mec qui rentre dedans De leur côté Ouais ouais ouais Et Il est mort Bravo Il y a un char au milieu, milieu de la piste Ouais je confirme ah, Bah voilà Il y avait un américain qui est devant moi C'était ton barrage ça Euh non, moi j'avais plus de barrage okay. Je suis mort oh. oh oui, oh oui, oh je vais le déboîter oh, je, je, suis en, je suis en bataille d'avion je l'ai tué Arrive va me pinguer le char, c'est quand même très sympa de ta part Je vais essayer J'arrive pas à faire les mêmes manœuvres que dans Heroes avec les derniers. Mmh. La manœuvrabilité est un petit peu réduite. Ok je le vois. J'ai J'ai le, le ping en vue. Je pense que je peux faire une mission suicide, genre kamikaze. <rire> On est avec les Allemands, hein, pas les japonais. Ouais, t'inquiète. À mort Bim tu la détruit. T'as fait 5 kills. Ah, je vais prendre mon, mon mécano. Enfin, pas le mécano. Enfin, tu m'as compris le ouais. le logis. Et je vais construire euh, des sacs de sable. Oh les putain. Oh non, il est déjà mort. Toute ma team est morte. Pardon. Là j'ai un, un logis sur celui-là aussi C'est magnifique Donc, Donc, pareil. On a un sac de sable juste là Tu peux mettre une caisse de. comment ça s'appelle T'es où De ravitaillement, je suis juste au-dessus. Ouais, j'arrive. Bah tu peux la mettre en dessous, hein, ça me vient pas. Une caisse de munitions, c'est ça Ouais. Vas-y, je te mets ça là. Hop c'est posé. Ok. Comme ça mes, mes, mes, mes mecs ils se cachent Je peux remettre un coup d'artillerie ou pas Ouais j'ai remis un coup d'artillerie euh, Au milieu de la piste hein, ça bouge hein okay. En masse Je crois que le manchiller est un petit peu plus précis à cette distance il y a un sniper juste là yeah. euh, ah oui je vois il y a un char là bas Toujours le même sniper, mais putain. Comment on. on a presque gagné, hein En effet. Mon curseur dessus, c'est une, une honte. Ça, c'est parce que je joue allemand. Ça, c'est le jeu. Il est racistes contre Je suis presque certain. Hop, je mets une fumigène juste sur ma position. Allez, mais... Je comprends pas, on rentre sur le point On meurt Y a un allié qui joue au con sur mon char Il se met juste devant le Le Allez, pour viser Le lance flamme, vite vite vite je mets des sacs de sable je mets des sacs de sable et des barbelés dans le coin je mets des barbelés aux fenêtres aussi vas-y oui. vas-y Je me suis trompé Ah je les ai pas mis sur le point Ah le con Merde C'est des con ça Je les ai mis sur le bâtiment juste avant Putain je suis vraiment débile C'est une honte On va dire que tu protèges notre chemin jusqu'au point Je l'ai tellement barricadé que je crois qu'on peut tout sortir Ah C'est fait pour que les américains ils passent pas mais ça un, un petit peu Hop je mets une fumigène Je mets une bombe tac Merde Merde alors Merde je suis en train de marcher dans mes propres barbelés C'est ça quand même mm. y Y'a de l'ennemi qui rentre Ouais euh, Là on est y'a y a 0 ennemi mais Ouais mais je suis, je suis sur le point je suis dans le coin juste à l'entrée ça, ça c'est un ennemi ça je reconnais ouais. oh on a gagné l'ennemi ouais. ça c'est si c'est pas beau ça bien joué ah bah t'es pas dans les 4 euh... récompensés croton comment t'es pas dans les 4 euh... qui obtiennent une récompense bah je sais pas j'ai pas eu de récompense oh putain wesh <rire> Là, là c'est quand même. Euh... Hydrolière hey, 79 kills! Plus... <rire> Comment ça? Ça fait beaucoup ça, un petit peu, non? Euh. Ouais. Ouais, c'est pour ça que tu t'avances vite sur le jeu. Je comprends tout. Tu veux refaire une partie? Bien sûr Hop Prêt Allez on va lancer ça on relance quand tu veux Attends Ouais euh, Annuler Quitter la file d'attente Je vais changer Je vais euh, Enlever mon Mon pilote Et je vais lui mettre euh... Je vais mettre euh, un... Des chars ça c'est quand même dingue Avec le premium tu vois Tu peux avoir euh... Euh... Des deux escouades en plus, c'est dingue ça. Hein ouais, cool. Allez, nous on n'a pas ça, nous on est pauvres, on n'a pas de premium. Mais c'est pas grave, on arrive à gagner quand même. Si Gaijin regarde la vidéo, euh, on veut bien être sponsorisé pour avoir du premium. <rire> je confirme, je ferai d'autres vidéos sur votre jeu et on, dit... on en dira du bien. <rire> J'ai débloqué mon escouade de bataillon du génie. Magnifique. C'est parfait, ça. Ah, quand on achète un mitrailleur, il vient avec un quart. Oh là là. C'est étrange hein, quand même. Ouais. Après il faut acheter des, des mitrailleuses dans le shop. Ouais. Moi j'ai des MP40 de... Je crois des MP40 niveau 3. Il enfin, faut que je regarde. Mais je crois que j'en ai des, des pas mal. Ah ok. Ah on est en attaque cette fois-ci. Ah, C'est magi magique ça. C'est parfait. On va pouvoir les déboîter. Hop. Je vais prendre mon char directement. Tu prends un char toi aussi euh, je bon, un petit. J'ai un, un, un petit Panzer 3 avec un canon de 50 mm. Je crois, ou de 75, c'est quoi ça C'est un... le canon court. Un petit obusier. Oh Pourquoi y'a des mecs en tigre devant moi Pourquoi moi j'ai pas de tigre Parce que tu l'as pas encore débloqué, deuxième escouade de chars ou. Euh... Ah là le je suis déçu là quand même. Là non, y'a des, des gens de tigres devant moi, là je suis vraiment très déçu. Pourquoi oh, y'a des. des grenades fumigènes Ah ouais, putain, enfin, le tigre avec un euh, 188mm. À... Pourquoi je suis jaloux a toi de me le dire Tu serais jaloux toi, euh, si de voir euh, un mec avec un tigre devant toi Ah c'est que des chars Ouais quand même, que des chars, tu vois, ça m'a l'air quand même d'être un mot euh, petit pour ce que c'est quoi. Bon, écoute, je suis en train de défoncer tout, tout les... toutes les fortifications qu'on a, Et il faut bien que j'avance. Oh, c'est parfait ça. Oh, j'ai voilà. tué 4 mecs. la WHE, HE c'était W -E, hein. c'était WAP. -E. hop là on va mettre une HE BAM Oh le mec est derrière moi C'est ça alors qu'il se passe C'est pour ça Oh mince il était, il était derrière moi le char ah. Oh non Bon c'est pas avant on a pris le premier point ouais. Allez je continue Je prends mon équipe c'est de char et je vais capturer le point à l'équipe c'est de char Fetchard qui gachad. bim, bim, bim, bim, Eux. Putain, 5 kills à l'équipe char NDR. J'ai lavé son escouade d'infanterie. J'ai lavé l'escouade d'infanterie du mec en face. Vite dans le coin, ouais, a personne -bim. hop on capture. rien regarde je suis derrière toi. Il est joli mon équipe de char Ah ça va. Je virais sur la vidéo. Vas-y prends la fenêtre, je prends l'autre. Oh, on voit pas grand chose là. Ah si un char. Je prends l'escalier. Ah non c'est un char Je tiens l'escalier, t'inquiète. Tant que tu tiens euh, l'étage, moi bon, je tiens euh, l'escalier. Tu ah. mais pas par un type dans le point un type vas-y si tu viens on euh, peut tenir la zone oh. oh oui je l'ai eu oh. tiens je te tue je te tue aussi allez hop à mort non, la non. Quel échec Y'a du méchant en haut Tu veux dire en haut du coin Ouais Si je mets une grenade dans le... Ah j'ai raté la grenade elle a fini dans le mur Elle est pas passée par la fenêtre La grenade devait passer par la fenêtre mais ça a pas marché Ah oh, on a un checkpoint à côté Oh non! Il est là. Hop, oh, tu meurs. Ça, c'est un allié. Non. Ah non, c'est des alliés maintenant. encore aller ah, lance ça fait mal hein, quand même ouais, ouais. Ah, dans les bâtiments c'est terrible enfin, tu vois rien en plus parce que ça fait tout rouge et orange hein. et le mec qui t'écrase C'est con ça C'est un américain ça On est déjà au prochain point c'est magnifique C'est magnifique on est en train de les manger mmh, yom, yom, yom. Putain il y a des mecs avec des STG 44 partout dans les rues Attends j'ai mis une frappe sur la... sur la... sur le point Vas oh okay. on y va pas trop vite quoi Ah merde mais c'est moi qui me tire dessus à l'artillerie ça tu va pas trop vite ouais c'est... bah je, je croyais que j'étais pas dans la zone mais bon capturing zone c'est parfait ça il y a du monde en devant oui oui oui je remarque ça Ah, je peux pas te soigner. Ils sont je dans la tranchée, de de devant. Je, je mets des sacs de sable, là-devant. Mon Dieu Je vais mettre la radio derrière le panthère Je crois que j'ai fait un point de réapparition, mais pas au bon endroit. c'est pas grave, t'inquiète, tu viens bien de loin. Le nouveau Heroes en général qui ressemble à ça, c'est pas la même chose. Mmh. Hein c'est pas le même jeu. Je sais pas s'ils ont fait ça avec Unreal Engine 5. Mais ça, ça ressemble quand même un petit peu à ce qu'ils ont présenté dans la vidéo, non Euh ouais, sur le style. Après, après dans, la, dans la vidéo, ça peut, ça peut tout et rien dire, tu vois. Ouais. Euh, et puis le 5 est sorti très récemment, donc c'est probablement avec le 4 qu'ils ont fait quoi que ce soit. Je, je comprends pas, c'est les bottes. les bottes sont beaucoup trop forts, ils Ah Moi les miens ils sont pas super forts hein. Ah ouais mais moi je me fais tuer par des bots ennemis à travers des buissons enfin, un mec, euh... Ah, ah peut-être qu'ils voient à travers les buissons, ça c'est possible ah, c'est ça, non mais ça c'est vrai C'est évident ah, J'ai euh, fait 12 kills avec mon perso bah, et non, mes alliés ils ont fait à 3, ils ont fait 1 kill Mes 3 bots Des ennemis, si j'ai envie, je pense que j'ai des couteaux. Hmm. Non, mais la hache c'est mieux en fait. Je crois que tu comprends pas l'efficacité de la hache. Ouais. Ah, si t'as pas de hache, tu peux pas comprendre en fait. Regarde derrière toi, Hydro. Regarde ça. Mon là. dieu, là. une hache. Mon dieu, c'est un parachutiste qui... qui tire au milieu de la rue là. Là regarde, là regarde, j'y vais Oui, oui je le tue Oh oui Oh oui On a eu un lâche. oh là là Je l'ai pris par derrière C'est croyable Tu, tu l'as vu ou pas Ouais, ah ouais Enfin un petit bout j'ai vu la fin T'es encore dans le point là où t'es Ah il faut s'allonger pour se protéger des explosions Ah oh, tiens une jambe Vu la situation ah, Ça a l'air bien parti Ça m'a l'air difficile de perdre à présent Si là j'ai pas un award, là euh, je pense que c'est bizarre. <rire> oh Oh là là ils t'ont encore oublié. Non. <rire> oh là là. Putain. Pas très juste, ça, quand même. Ah mais là c'est une honte là. Mais en même temps si tu termines huitième, t'as moins de chance que le, le dans le top 3 par exemple. Mais comment je fais ça? Je finis 8ème. <rire> bon, il y a que tu continues à t'entraîner. Mais Hydro, mais c'est une honte. Regarde, toi, tu meurs 60. Enfin, tu fais 66 kills, tu meurs 8 fois. Hein tu fais 47 kills, je suis mouru que, 2... euh, que 5 fois. Ah, c'est le même ratio à peu près. Euh, pardon. C'est ca... 50, euh, c'est 10. Moi, j'ai 10 de ratio. Toi, t'as 0 et quelques de ratio. J'ai fait 66 kills et je suis mort 8 fois. 66 divisé par 8 et moi arrondi à arrondi à 50 si tu veux et 10 par 5 ça fait 10 donc j'ai un ratio de 8 ouais et toi tu as un ratio de 9 ouais <rire> je vois bah j'ai dû faire des kills utiles hein, je vois que ça ouais hein. Écoute, à mon avis tu as oh, regarde tout, toute la team en face elle a déconnecté <rire> ouais j'ai vu ça <rire>